De fait cet audio boost alors que je suis en face des alpes c'est juste magnifique euh, et j'étais inspiré dans ce lieu aussi pour partager quelque chose de profond d'intime et en même temps quelque chose que j'ai pas envie de garder en moi que je garde en moi parce que il bah, y a une certaine pudeur parce que il y a ce côté « Ah, oh, mais ça va pas plaire aux gens, ils vont peut-être être déçus, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, oh, ils vont se désabonner. » Mais je me suis dit que c'était le moment, parce que c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients, de prendre mon courage à demain. Si tu as suivi ce summer camp jusque-là, peut-être que, en fait, ça peut t'intéresser ce que j'ai à te partager. Alors, je vais te parler de la foi, je vais te parler de spiritualité, je vais te parler de quelque chose qui m'est très cher, et qui est la chose la plus importante pour moi. Ma relation à Dieu, ce que je connais de ce qu'il veut pour moi. Et si tu crois en Dieu, bah écoute, ça va te parler. Mais si tu ne crois pas en Dieu, et je pense que ça va être 90% euh, des gens qui vont écouter cet audio, et bah je t'invite à le voir comme une philosophie, à le prendre vraiment comme tu le veux. ok? Euh, mais par contre, je tiens à préciser que pour moi, ce n'est pas juste une philosophie. C'est euh, tout pour moi. C'est euh, ma vie, c'est une relation avec un, un, mon Créateur, avec mon Sauveur, avec, euh, ouais, avec Dieu. Donc, let's go Maintenant que j'ai <rire> pris euh, suffisamment de, de pincettes pour te faire cette introduction, je vais y aller cash, ok Alors, je vais te lire des passages de la Bible. Euh, je vais te citer ces passages. Et je vais commencer par le passage qui est dans Psaume, chapitre 37, verset 4, et qui dit « En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. » Et ce que je comprends de ce passage, c'est d'accorder de l'importance dans cette vie, sa joie, son énergie aux choses les plus importantes dans sa vie, qui est dans mon cas ma relation à Dieu. Et puis, si Dieu est amour, si Dieu est un Père qui veut le meilleur pour ses enfants, eh ben, il comblera d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, les vœux de mon cœur. Par contre, là où ça peut être challengeant, c'est que je ne vais pas obtenir forcément exactement ce que je veux parce qu'il y a une différence entre ce que je veux et réellement ce que je veux dans mon cœur. Et qu'elle fois on ne sait même pas ce qu'on veut vraiment dans notre cœur. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, je voulais te partager ce passage. Deuxième, un deuxième passage dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend fort, aimant et réfléchi. Et j'aime beaucoup le... qui nous rend fort aimant et réfléchi. Donc à la fois, il y a le côté muscle, le corps, tu vois, les, je, je, vois je vois les biceps. À la fois, il y a le cœur qui est plein d'amour et le cerveau qui est réfléchi. Et j'ai eu des moments très difficiles dans mon business. Après, quelquefois, je compare à des gens, je me dis « Ah, ça va en fait ». Mais bon, euh, il n'empêche que à mon niveau, j'ai vécu des choses difficiles comme ma boîte qui a failli faire faillite, comme moi qui dois emprunter 20 000 euros euh, à un pote, euh, comme euh, moi qui dois payer des cotisations que j'ai pas alors que euh, bah, je suis marié et que mon épouse, bah, elle ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Et euh, j'aime bien le fait de savoir que bah, j'ai une puissance, il y a quelque chose de spirituel, il y a Dieu en moi à travers son esprit. Et cette foi, ce cette... n'est pas juste une énergie justement, cette présence divine et bah, me rend fort en fait. Et ça me rend, alors je ne vais pas dire invincible parce que c'est pas vrai, mais ça me rend beaucoup plus fort que si je comptais juste sur mon intelligence. Mais ça me rend fort tout en me rendant plein d'amour et tout en étant réfléchi. Et ça, c'est hyper rassurant parce que quelquefois quand ça se passe pas dans, bien dans le business, on se dit, oh, vas-y, comment je vais Je vais faire. S'il y avait une puissance divine qui était là pour nous accompagner oh c'est complètement différent du coup. Parce qu'on a un partenaire, un soutien qui est, qui est un soutien divin en fait. Philippiens chapitre 4 verset 6. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Alors ce passage-là m'a vraiment vraiment euh, touché. Euh, au point où, alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté un, un stylo Mont Blanc à 220 euros, <rire> euh, je me souviens, suite à un très beau lancement, et j'ai fait graver sur ce stylo, euh, justement Philippe 4, 6, pour me remémorer ça, que Dieu est là et que je peux lui demander de l'aide, je peux me mettre à genoux et laisser un peu, mon, beaucoup, mon ego de côté et lui adresser des prières, des supplications, lui demander de l'aide. Et quelle fois on est là en mode euh, égo, en mode ah, je vais arriver seul. Et... Non, quelle fois, il faut juste s'abandonner et demander de l'aide tout en lui, et lui exprimant votre reconnaissance. C'est ça, je trouve ça intéressant. Pas non plus être en mode euh, d'oublier en fait tout ce qu'on a. C'est que quelquefois, quand ça va mal, on va oublier tout le reste. Mais en fait, on a plein, plein, plein, plein de choses dans le présent et plein de choses dans le passé qu'on a vécu et qui, qui ont été réelles en fait. Un autre passage dans Matthieu chapitre 6. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ce verset, c'est un rappel de prioriser ce qui est juste. Et en tout cas, en tant que chrétien, d'accorder de l'importance à à la mission qu'on a en tant que chrétien. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de bah, « si je fais des choses justes, je vais avoir des résultats ». Et c'est rassurant parce qu'il y a plein d'opportunités de tricher, de mentir, pour sur le court terme réussir. Mais ce verset-là est un rappel que sur le long terme, être juste, être vrai, faire les choses avec éthique, ça amène des résultats. Et ça, c'est rassurant. Et il m'a deux versets à te partager. Jérémie 29, chapitre 29, verset 11. Car moi je connais les projets, alors c'est Dieu qui parle, car moi je connais les projets que hein? j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Donc euh, Dieu, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est-à-dire que si Dieu existe, eh ben, il veut notre bien en fait. Il ne veut pas qu'on soit dans la souffrance et dans la paix. Alors après, ça peut entraîner des discussions du type ben, « pourquoi il y a autant de guerre et de souffrances dans le monde ?» okay. Je serais ravi de discuter avec toi de ce sujet, mais ce n'est pas le sujet du moment en tout cas. Et ouais, que en fait, Dieu veut nous assurer un avenir plein d'espérance. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Et ça, c'est aussi rassurant. Et tout ça, c'est des belles paroles et c'est génial et c'est top mais le piège parfois pour certains, c'est de se dire, « Ok, je vais prier, je vais avoir des pensées positives, je vais penser à Dieu. Et puis, ça va aller quand, quand je serai en difficulté. » Mais j'ai un dernier verset à te partager dans Jacques chapitre 2, verset 26. « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » C'est-à-dire que là, si je commence à dire, « Oh, c'est la galère, j'ai des problèmes avec mon équipe, j'ai des problèmes dans la finance. » Mais je vais prier, mais je vais rien faire, hein, d'autre que juste prier, avoir des pensées, des et voilà, et, et de croire en moi. Non, à un moment donné, la foi, s'il n'y a pas d'acte de foi, eh ben, elle n'existe pas en fait. Une véritable foi s'exprime par des actes. Alors ce passage parle plus d'actes d'ordre spirituel, hein. je pense pas qu'il parlait de business. Mais en tout cas, c'est comme ça aussi que j'ai envie de me le rappeler. C'est que la foi, avoir confiance en soi et, et de se reprendre en main, ça va avec OK, on y va, on se bouge maintenant. C'est-à-dire que c'est OK de pleurer, c'est OK de se morfondre, c'est OK de prendre quelques jours pour euh, se recentrer et retrouver de l'énergie. Mais à un moment donné, si on n'agit pas, il ne va rien se passer non plus. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te fait réfléchir. Et en tout cas, bah, c'était un plaisir pour moi de te parler de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et euh, je te souhaite le meilleur. Et je te dis à demain pour le summer camp.